Amis du jour bonjour, je suis Julien Taverna et j'anime la chaîne Carnet Astro. Bonjour, je suis Laurent Oumar de la chaîne Astronomie à la lunette Bonjour à tous. Alors moi c'est Mathieu et je gère la chaîne Mister Orion. Et bonjour à tous, je suis Christophe de la Chapelle et j'anime la chaîne Astro. Alors, aujourd'hui, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Donc je pense que vous avez remarqué qu'on animait ensemble de, des lives multiplex. Et que nous sortons de temps en temps des collabs. Dans lesquels nous invitons les autres Youtubers donc, à euh, nous retrouver sur chacune de nos chaînes respectives. Nous vous avions également invité à nous rejoindre pour former un même groupe à l'occasion des raps, Les Rencontres Astronomiques du Printemps 2020. Et on va remettre ça en 2021. Vous le savez, nos chaînes sont complémentaires. Christophe a sorti des vidéos sur la construction eh bien, des strokes. Laurent a sorti des épisodes sur l'astrodessin. Julien a sorti un épisode sur le pantographe pour jumelles et sur les chaises d'observation. Mathieu a sorti des épisodes, par exemple, sur l'utilisation des montures équatoriales allemandes Gotou. Christophe a sorti des épisodes sur l'observation du ciel profond ou des détails planétaires. Et Laurent a sorti les épisodes Moon Explorer sur l'observation des détails lunaires. À quoi bon donc refaire le même épisode que celui du copain L'objectif bien sûr, c'est de ne pas perdre de temps à refaire les vidéos finalement qui ont déjà été traitées par les copains. Aujourd'hui donc, nous avons décidé de franchir une étape supplémentaire et de rapprocher nos chaînes afin de vous offrir toujours plus de contenu. Cela va commencer par un redesign graphique de nos chaînes, euh, plus particulièrement euh, les miniatures. Et nous allons les baser sur les miniatures qui ont déjà été faites par Laurent sur la chaîne donc astronomie à la lunette. Utiliser une même présentation graphique mais avec les spécificités de chacun. Donc ça vous permettra de repérer en fait du premier coup d'œil euh, notre groupe comme une sorte de la belle qualité. Et en effet, euh, nous nous relisons, entre guillemets, les uns les autres quand euh, nous sortons des vidéos et quand cela est nécessaire. Ceci n'est que la première étape d'un projet plus grand encore. Et à ce sujet, nous vous donnons rendez-vous euh, dans quelques mois. Chacun gardera bien sûr sa personnalité et sa liberté éditoriale. Ne vous inquiétez pas, mais nous croyons qu'ensemble, nous serons plus forts, nous irons plus loin encore. En conséquence, sur chacune de nos chaînes respectives, vous allez voir nos miniatures être progressivement remplacées. Voici euh, Globalement, sur la chaîne de Laurent, il n'y a pas tellement de retouches à faire, mais vous allez retrouver finalement à peu près le même type de présentation. Julien est en train de refaire ses miniatures, et voici un exemple d'une ancienne miniature et d'une nouvelle miniature. Mathieu, lui aussi, est en train de reprendre ses miniatures. Et pour ma part, je vais bien sûr reprendre également toutes les miniatures de la chaîne Astro avec un, un petit renouvellement aussi du code couleur de classification. Mais ça, je vous donne un rendez-vous dans l'espace commentaire pour en parler bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à naviguer sur nos chaînes respectives. Déjà, à vous abonner sur les chaînes des uns et des autres si ce n'est pas déjà fait. Vous avez les carnets Astro euh, de Julien. Monsieur Orion, De euh, Mathieu Toury. Astronomie à la lunette avec Laurent, et la chaîne Astro, euh, avec Christophe. Voilà, n'hésitez pas, euh, bien évidemment, à, à nous soutenir, vous le savez, en partageant nos vidéos, etc., etc. Et on vous dit à très bientôt sur nos différentes chaînes. Merci, au revoir. A bientôt Ciao Et lui, il fait dodo et oui, regarde-le. Tu le vois, là T'es où oh, Regarde-le. Il fait sortie de M101. Il est mignon. <rire> T'as perdu ton copain Je suis désolé. Il y a un cancer. Hein. C'est dur. Tu cache caches pas comme ça. Bon, c'est l'heure de la bouffe.